Cette semaine, Niort TV a testé le vol en planeur avec le Planeur Club de Niort. Le club propose baptême de l'air et formation au pilotage depuis l'aérodrome Nior marais poitevin Il y a différentes manières de faire décoller un planeur. Donc nous, ici à Niort, on fait à l'avion remorqueur, donc on est tracté par un câble entre l'avion et le, le planeur. Après, il y a d'autres solutions qui sont le treuil, c'est un peu comme une grosse catapulte géante. Chez nous, on ne le fait pas. Et la dernière solution, c'est la voiture. Il n'y a qu'un seul club en France aujourd'hui qui le fait, un peu comme dans la Grande Vadrouille. Le club, il propose plusieurs activités. Il propose des baptêmes en planeur, des stages 3 à 12 jours de mémoire pour les personnes qui souhaitent s'initier mais sans s'engager trop financièrement. Et après, des packs formation pour vraiment aller jusqu'à la formation qualifiante pour obtenir le brevet de pilote et ensuite pouvoir voler tout seul et aller plus loin, comme la plupart de nos pilotes font. Et là, maintenant, on a acheté un ULM, donc on propose également des vols en ULM, qui est un petit avion plus léger que l'avion classique qu'on connaît. Également, euh, Un enfant adolescent, on va dire, il peut euh, commencer à avoir son brevet de planeur à partir de 14 ans, donc bien avant la voiture. Et il peut partir tout seul, euh, c'est vraiment 14 ans, même s'il n'a pas son brevet, il peut faire des vols tout seul. Pour faire connaître le club toute l'année, on essaye de participer à différents événements. Donc il y a sa plane pour elle au mois de juin. On va essayer de l'étendre à tout le mois de juin. C'est pour les femmes, on propose des tarifs réduits pour leur permettre de découvrir le planeur. Et ensuite, on a euh, tout ce qui va être journée portes ouvertes, ou alors euh, le Picasso à Niort en septembre. Mmh.